Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le rapporteur Manier. J'ai la conviction que nous ambitionnons la même chose pour nos jeunesses, c'est-à-dire une jeunesse qui a goût en l'avenir, qui est formée, qui a de l'espérance. Et pour ça, Monsieur le Sénateur, aucune opposition entre les dispositifs. Le service civique augmente. Il, a même, il y a même plus de missions et d'agréments que de jeunes face aux missions proposées.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 Fort, un pays uni doit préparer sa jeunesse à répondre aux défis de notre temps. Le premier, guerre en Ukraine aujourd'hui, défis climatique majeur, comment on les forme face aux catastrophes naturelles. Et puis enfin, monsieur le sénateur, un pays uni, c'est une jeunesse qui se parle et qui partage des valeurs. Et pour ça, il faut qu'elle se rencontre, le SNU. C'est pour, pour eux, c'est pour les autres et c'est pour la France.